Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, j'ai Je vais faire le, le 2 et le 5. Vous allez voir pourquoi. Le 2 et le 5 et le 6. Alors, le 2... j'ai déjà raconté ça l'heure d'avant à vos collègues de 4 f 5. Le calcul de primitive, c'est un petit peu ça. Vous connaissez ça Les enfants ils jouent à ça. On a des formes et puis il faut essayer de les mettre au bon endroit dans la boîte. Euh, et ben le calcul de primitif c'est un peu la même chose on a des formes, un petit peu plus compliquées qu'un cube, un cylindre et la croix suisse mais en tout cas on a des formes et puis il faut essayer de les reconnaître pour les mettre dans les bonnes boîtes c'est un peu ça alors ici, ce qu'on peut observer c'est que si on dérive ça si on dérive ça, on obtient à peu près ce qu'il y a là-haut Puisque si on dérive ça, on obtient 3x carré plus, plus 3. D'accord Et 3x carré plus 3, c'est 3 fois x carré plus 1. Donc, ça, c'est à peu près la dérivée de ce qu'il y a en bas. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est de la forme. On a ici, en haut, quelque chose qui est une dérivée. Et en bas, un carré. Et donc, ça ressemble à quelque chose qui est connu, puisque ça ressemble ici à un moins U prime sur U carré, dont la primitive est 1 sur U. C'est vraiment ça, en tout cas tel qu'on le fait au collège, le calcul de primitive, c'est essayer de reconnaître des formes. Alors, des formes, des formes algébriques, mais c'est des formes. Hein. Ce qui veut dire ici que si on choisit comme primitive 1 sur 1, sur 1 sur 1, on ne devrait pas être trop loin de la réponse. Alors il y a sûrement euh, des petites corrections à faire, un coefficient à ajouter, mais on ne doit pas être trop loin de la réponse. Alors ça va donner quoi ça Ça va donner moins la dérivée de la fonction qui est au dénominateur, donc 3x carré plus 3, divisé par, j'utilise cette règle-là, hein, le dénominateur au carré. Ça j'ai déjà dit, c'est 3 fois. Et dans la fonction f qu'on a au départ, donc on veut arriver à la même chose, dans la fonction f qu'on a au départ, on n'a pas de signe moins, donc on doit multiplier par moins 1. Et puis, on n'a pas ce 3 ici, donc on doit diviser par 3. Une autre manière d'aborder euh, le problème, enfin d'aborder l'exercice, c'est de réécrire f de x sous une autre forme. 1 sur x cube plus 3x plus 1 au carré, c'est x cube plus 3x plus 1 à la puissance moins 2. Et puis là, on est dans le cas d'une composée de fonctions. Donc le cas numéro, je ne sais plus dans quel ordre je vous les ai montrés la dernière fois, mais c'est le cas de la composée de fonctions, puisque ce qu'on a ici, donc on a une fonction euh, puissance, et puis ce qu'on a à l'intérieur ici, c'est à peu près la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Ce qu'on a à l'extérieur, c'est à peu près la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis on sait que, on s'intéresse seulement à la fonction puissance. Pour arriver à la puissance moins 2, ici, il nous faut une puissance moins 1. Et si on dérive ça, on obtient moins ben, 1, fois, ici, x cube plus 3x plus 1, Moins 2 et puis il faut la dérivée de ce qu'on a à l'intérieur donc 3 x plus 3 donc on obtient en fait moins 3 fois x plus 1 fois x plus 3x plus 1 à la puissance moins 2 et la fonction qu'on a au départ elle n'a pas de coefficient ici ou plutôt elle a un coefficient 1 donc on doit diviser par moins 3 ici donc on a moins un tiers, qui est bien la même fonction que celle-ci. Si on transforme ici l'exposant négatif, euh, qu'on le passe au dénominateur, on a bien moins un sur... On retrouve la même chose. C'est une autre manière de faire qui est tout aussi valable. Ah, j'ai oublié le 3. Il a disparu Ça, ça, va être intéressant on verra d'autres exemples ça va être intéressant ici quand euh, on n'a pas un carré donc quand on n'a pas cette forme là de, de, de dérivée, mais quand on a par exemple une puissance 5 ou 7 ou même euh, autre chose, une racine cubique donc une puissance 1 tiers d'accord donc on peut toujours ramener ce cas-là à une composée de fonctions. En fait, on va voir, je vais faire le 5 maintenant avec la racine carrée, les trois cas différents qu'on a vus, on peut tous les ramener à la composée de fonctions. Ça, on peut le transformer en ça. Et ça, on peut le transformer en ça. Alors, ensuite, je dis que je faisais le 5. Joue à nouveau au petit cube, et puis j'ai quoi J'ai une racine carrée en bas, et puis cette fonction-là qu'on a au numérateur elle ressemble beaucoup à la dérivée de la fonction qu'on a au dénominateur. Parce que si je dérive ça, ça me donne 2x plus 3, et puis là on a 4x plus 6 qui est égal à 2 fois 2x plus 3, donc ça ressemble. Donc on a quelque chose qui ressemble à un U' sur racine de U. Donc nous on a vu U' sur deux racines de U. Une primitive de ça c'est racine de U. Donc si on choisit ici F égale racine de U, ne devrait pas être trop loin du résultat. Sûrement un coefficient qu'il faut euh, qu ajouter, mais voilà. Euh. Alors ici on a quoi La dérivée de racine d'une fonction, c'est la dérivée de la fonction ici, donc 2x plus 3, divisé par 2 racines de x carré. plus 3x. mais si on regarde la fonction qu'on nous a donnée, on n'a pas de 2 au dénominateur, donc on multiplie par 2. Ici, on peut avoir ce 2. Et puis, par contre, on veut avoir un 2 au numérateur, puisqu'on n'a pas 2x plus 3, mais on a 2 fois 2x plus 3, donc fois 2 encore. Donc en fait, ici, on doit multiplier ça par... d'aborder le problème, c'est comme je l'ai fait pour l'exercice d'avant c'est de transformer ça en déjà une fonction puissance et puis une fonction puissance sans fraction donc x carré plus 3x plus 1 à la puissance moins 1,5 composé de fonctions ici on a une fonction puissance Ici, on a le 4x plus 6 qui est plus ou moins la dérivée de ce qui y à l'intérieur. Et donc, si on prend euh, quelque chose comme ça, on devrait arriver à peu près à notre fonction f de x en dérivant. Donc là, ce que je vous montre, c'est une autre manière de faire le... Donc 1 demi x carré plus 3x plus 1 à la puissance 1 demi moins 1, donc moins 1 demi. Et puis la dérivée interne ici 2x plus 3. Donc ça c'est 2 fois 2x plus 3. Et là on a 1 demi. Donc on doit multiplier par 4 pour avoir le 2. Ça fait 4 fois x plus 3x plus 1 à la puissance 5. 000. Donc on peut toujours se ramener, enfin dans les cas que vous allez avoir, hein, ce n'est pas toujours le cas en général, mais on peut toujours se ramener ici à une fonction composée. C'est la règle qui est comme ça. Ça, c'est ce qu'on a ici. On a un U', à peu près U' sur racine de U. Donc ça fait penser à cette règle-là. C'est par rapport à la règle. Je reprends celui que j'ai fait avant. Ici, on a à peu près ça qui fait penser à cette règle là, donc on peut choisir une fonction 1 sur u, et après on doit travailler un peu pour avoir des coefficients qui jouent. Oh. Je vais faire le 4 et le 6 Je pense que c'est important de faire quelques exemples bien détaillés. Alors le 4, mon esprit observateur est très entraîné. que ah tiens ce cosinus que j'ai devant c'est exactement la dérivée du sinus et on a fois sinus quelque chose au carré donc composé de fonctions si je choisis comme fonction sinus x au cube le cube ici va me donner le carré et puis la dérivée de la fonction sinus Va me donner le cosinus ici donc je ne vais pas être trop mal ça fait trois fois sinus x au carré fois encore la dérivée de sinus x trois fois cosinus x fois sinus x au carré c'est exactement la fonction qu'on nous donne au départ donc là on a rien à faire de plus type, Je fais une petite parenthèse ici, euh, on a surtout vu des composés de fonctions qui font intervenir des puissances, mais on pourrait, pourrait s'imaginer avoir comme fonction une fonction f qui est égale à um, cosinus uh, x carré, 3x carré plus 2x, et puis là, uh, 6x plus 2. C'est aussi une composée de fonctions. On a ici une fonction cosinus dont on calcule autre chose. Et puis, ce qu'on a devant, c'est exactement la dérivée de ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc, une fonction F de x qui nous donne ici cosinus 3 x carré plus 2 fois ça. Et bien, pour obtenir le cosinus, il nous faut un sinus. 6x plus 2, la dérivée de sinus et cosinus, 3x plus 2x. Donc on obtient exactement la fonction f. Il a rien de plus à faire. Vous verrez d'autres fonctions comme ça. alors le 6 le 6, le 6 et eh bien le 6 on peut s'apercevoir que ça c'est plus ou moins la dérivée de ce qu'il y a dans la parenthèse donc Fonction F de x, ça va être ça à la puissance 4. Et puis, si je dérive ça, je trouve 4 fois ici x plus x au cube et fois 3x plus 1. Donc presque la même chose que la fonction f, ce qu'il nous faut ici multiplier par. Pour avoir ce coefficient 1. Et celui -là, donc, si composé de fonctions. Et celui-là, donc c'est pas un moins u prime sur u carré. Okay. C'est pas un moins u prime sur u carré, puisque ici on n'a pas un carré, on a une puissance 7. Mais réécrire la fonction comme je vous l'ai montré juste avant 4x cube plus 2x fois ici x puissance 4 plus x carré moins 5 à la puissance moins 7 et puis à partir de là on se retrouve dans ce cas là c'est comme j'ai essayé d'expliquer un petit peu avant en fait ces deux cas là on peut toujours les ramener à ce cas là on ne doit pas, hein, si, on, si on reconnaît tout de suite qu'on a ici racine d'une fonction, on peut, on peut aller directement comme ça. Mais on peut aussi passer par cette méthode-là. Là. Donc ici, on a grand f de x, ça Quand on va d'arriver, on va faire moins 6 moins 1, donc moins 7. Et quand on dérive, on a quoi On a moins 6 fois 4x cube plus 2x, donc on retrouve ça, fois x puissance 4 plus x carré moins 5 à la puissance moins 7. Pas. Donc ça donne moins 1 sur 6 plus puissance 4 x carré moins 5 à la puissance 6, 5 6. Ah, on évite de laisser des puissances négatives